Bien bonjour à tous, bienvenue sur desidio.ca et merci à nos amis de Savoirfaire Linux de nous accueillir pour une petite interview impromptue. On est avec Sven, Sven qui travaille chez Savoirfaire Linux. Tu as quoi en charge chez Savoirfaire Linux Alors je suis le vice-président solutions d'entreprise. En gros, ça, ça englobe toutes les solutions de type web. Ça peut aller de la solution de type intelligence d'affaires, euh, gestion documentaire, gestion de processus d'affaires, solution de portail, donc euh, un petit peu tout ce qui, qui tourne autour du web, solution sur mesure également. Alors savoir-faire, Linux, il y a Linux, on se dit, il doit y avoir de l'open source là-dedans, c'est votre cœur de métier. Oui, euh, absolument. Moi qui suis au Québec depuis beaucoup moins longtemps que, que toi, j'ai l'impression que euh, les compagnies québécoises sont encore un petit peu euh, frileuses à aller vers, euh, vers l'open source. Est-ce qu'elles euh, est qu émettent des craintes particulières De quoi elles ont peur oui, en fait, ça dépend beaucoup de, de, des secteurs et des, des types de produits. Euh, je pense que sur certains secteurs comme, euh, comme la gestion documentaire ou les solutions de portail, euh, là, le Québec euh, est quand même déjà pas mal engagé euh, au niveau de, de l'open source. Les compagnies font confiance, il y a des références, de bonnes références. Euh, euh, c'est correct. C'est vrai que euh, du côté de, de l'intelligence d'affaires, euh, ça a plus de mal à percer. Euh, je pense que les raisons principales, euh, bah, c'est les mêmes craintes qu'on va retrouver un peu de manière générale pour l'open source, c'est la crainte de ne pas avoir de support, de se retrouver avec une solution finalement qui, a, qui fonctionne mal et puis a personne pour les aider. Une crainte de, de se retrouver avec un produit qui n'est pas mature et qui évolue peu. Et il y a aussi beaucoup de compagnies qui ne sont pas conscientes en fait qu'il existe des, des alternatives open source aux solutions. Alors. En France, parfois, l'open source, c'est presque une religion. On choisit d'aller vers l'open source parce ouais. que y une philosophie, il y des choix, etc. J'ai l'impression que les compagnies québécoises sont plus pragmatiques. Qu'est-ce que ça leur apporterait de s'intéresser plus à l'open source hein euh, ben, il y a énormément d'avantages, évidemment, d'aller vers l'open source. Je pense qu'un des avantages euh, euh, qui est cité le plus souvent, c'est les, les coûts, puisque l'open source n'a pas de, de, de frais de licence en tant que tel, c'est uniquement du service que vous allez payer, service auprès euh, du, euh, de la compagnie qui édite le, le, le logiciel lui-même, euh, service auprès de compagnies locales pour faire une implantation, pour euh, donner de la formation. Euh, donc le coût d'entrée est beaucoup plus bas, surtout pour euh, tout d'abord tester, pour faire des preuves de concept, euh, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est surtout de pouvoir euh, bénéficier de la communauté. Euh, donc quand on va développer quelque chose, on peut le contribuer, en faire bénéficier d'autres, mais surtout on peut euh, bénéficier de tout ce qui est fait aussi euh, par le, le biais de la communauté. Donc au lieu de se retrouver avec une compagnie qui est dite avec euh, peut-être 50, 100 ou 200 développeurs, on se retrouve avec une communauté qui peut parfois euh, avoir plusieurs milliers de, de, de développeurs. Ça c'est les, les, les avantages principaux. Il y en a d'autres, le fait de ne pas être verrouillé avec un fournisseur unique, n'importe quelle compagnie qui développe une expertise peut offrir ses services, euh, donc on peut facilement euh, changer de fournisseur de services si on n'est pas euh, satisfait du de la qualité. Alors on a eu aujourd'hui une présentation de, de Talend, euh, Talend qui est une compagnie française qui existe depuis 2005, qui est spécialisée oui. dans l'intégration de données justement en open source. Euh, en quoi est-ce que euh, le fait que Talend s'intéresse maintenant aussi au marché du Québec, euh, euh, qu'est-ce que ça va apporter aux entreprises françaises C'est qu -ce qui... quoi la valeur ajoutée de Talend euh, alors Talend est déjà bien présent aux États-Unis. Euh et euh, s'intéresse de plus en plus aussi au Québec. Euh, refait Linux est euh, partenaire Gold euh, et Talen. Donc, on offre des services de formation et d'accompagnement aussi à la mise en place de, de cette solution. Euh, je dirais que Talen apporte des outils euh, très avancés au niveau de, de la gestion des données, donc euh, ce qu'ils appellent Data Integration, donc euh, l'intégration de données. Aussi, la, la qualité des données, la vérification des, euh, de doublons dans une base de données, euh, euh, nettoyer les données, les filtrés, etc. Et puis, ils ont développé euh, dans les dernières années euh, euh, toute une série d'outils qui viennent se greffer à, à ce cœur de métier-là, euh, qui est le, le Master Data Management, donc la gestion de données maîtres. Récemment, euh, le BPM, donc Business Process Management, la gestion de processus euh, métier. donc pour euh, intégrer ces processus euh, avec euh, des interactions humaines. Et une plateforme qui permet euh, de déployer les processus, euh, de les superviser, euh, de voir où sont les, euh, les goulots d'étranglement, en fait, euh, de, de la gestion des données. Euh, puisque comme euh, Talend l'a indiqué aujourd'hui, euh, statistiquement, 80% des données ont été produites dans les euh, deux dernières années, ce qui est énorme euh, en termes de, euh, de volume de données. Et alors le métier de savoir-faire Linux par rapport à, à Talend et à d'autres acteurs de ce monde-là, qu'est-ce que vous apportez aux clients qui s'intéressent au sujet Est-ce que vous êtes un intégrateur comme les autres euh, euh, C'est difficile de dire si on est un intégrateur comme les autres, mais on, on est intégrateur, mais on donne aussi de nombreux autres services, notamment la formation. Savoir-faire Linux et certifié Emploi Québec, donc euh, les compagnies peuvent, peuvent envoyer leurs employés se faire former de cette manière-là. Euh, on est très spécialisé euh, intégration, donc tout ce qui est intégration euh, avec euh, des logiciels propriétaires, que ce soit SharePoint pour Microsoft ou euh, Active Directory. Euh, on a un partenariat avec Oracle, donc euh, vraiment notre force c'est vraiment dans l'intégration et aussi notre connaissance de l'open source de manière générale. Donc euh, on peut compléter Talend avec des solutions, d'autres solutions euh, de BPM comme Bonito, bah, finalement qui est intégré également avec Talend, euh, des solutions de portail, etc., etc. Alors je trouve que pour une société qui est spécialisée dans l'open source, ça montre ce côté pragmatique, le fait d'avoir des, des certificats Microsoft, Oracle, ça montre bien qu'on est dans un monde où on ne peut pas être tout open source, forcément, il faut savoir collaborer. Oui, bah ben absolument. Je pense que SavoFail Linux est tout à fait conscient du fait qu'un client ne pourra jamais être uniquement open source. Et puis, la plupart des clients ne sont pas uniquement propriétaires. Énormément de compagnies qui ont au moins des serveurs Linux, voire des solutions basées sur l'open source. Et donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là que SavoFail Linux agit, en accompagnant les entreprises à Adopter de plus en plus de l'open source euh, et donc compléter ce, cette crainte qui est que l'open source ne serait pas mature et qu'il n'y aurait pas de support euh, ou que personne ne pourrait les aider à, à le faire. Eh ben super, celle. merci beaucoup, merci à tous. Euh, on se retrouve très prochainement euh, bah, sur decideo.ca pour toute l'actualité sur l'intelligence d'affaires. A bientôt.